Faire une rampe en fer forgé et bois, première partie. Mon défi, cette fois-ci, est de créer des rampes pour sécuriser une montée d'escalier à partir de ce hall d'entrée. Pour commencer, je vais créer la première rampe qui va sécuriser les marches d'escalier. Je reproduis donc, en traçant à la craie sur la table de travail de mon atelier, une image grandeur nature, de ces marches d'escalier je dessine ensuite la base de ma râpe qui va épouser fidèlement les contours de ce croquis je crée donc cette base selon cette dimension avec du fer plat de 25 par 10 mm je coupe ensuite deux morceaux de fer torsadé de 65 cm de longueur et 16 mm de diamètre je les soude selon les indications de ce croquis. Je coupe ensuite un morceau de fer plat de 25 sur 10 mm à 175 cm de longueur. Je marque ensuite un repère sur un côté de la barre à 9 cm de l'extrémité. Je place la barre et je la serre à l'étau à la hauteur de ce repère pour ensuite exercer une forte pression dans le sens indiqué sur ce croquis et former ainsi un angle droit. Je mets en place ensuite la barre en forme de crosse sur la base et je la soude. Je vais faire en sorte que cette petite rampe soit démontable, au cas où il serait nécessaire de faire passer des meubles ou objets de taille importante. Pour cela, je vais créer un système de pattes de fixation vissées sur les pattes de scellement. Je fabrique deux pattes. J'utiliserai pour cela du tube carré de 25 mm de côté et du fer plat de 30 par 10 mm. Je coupe le carré en biseau. J'habille ensuite ce tube carré coupé en biseau avec du fer plat. De 30 par 10 mm. Ces premières pattes seront soudées sur la base. Je fabrique ensuite les deux pattes de scellement composées chacune de trois morceaux de fer plat de 30 par 10 mm que je soude ensemble pour faire épaisseur. Je perce ensuite de part en part les premières pattes qui seront soudées sur le châssis. Puis, je les présente sur les secondes pattes, celles qui seront scellées dans le mur, et je marque la position des trous. Je les perce ensuite de part en part, et je taraude ces trous à l'aide d'un tourne à gauche d'un tarot pour pouvoir visser les premières pattes. Après cela, je soude sur ces pattes les ancrages qui iront dans le scellement. Je les mets de côté pour le moment et je passe à la suite. Il faut maintenant que je trouve un motif pour remplir ces deux espaces à l'intérieur du cadre. J'ai une idée qui apportera une touche originale à ce décor. Je vais créer des bouquets de roseaux. Je fais donc avec du fer rond de 6 mm de diamètre les éléments qui figureront les pompons. Je les mets en place et les soude selon mon inspiration. Puis je crée les tiges, toujours avec du fer rond de 6 mm que je tord plus ou moins pour styliser ces tiges. Je vais ensuite utiliser du fer carré de 5 mm de côté pour styliser les feuilles. Je les crée toujours selon mon inspiration. Et chacune d'entre elles sera unique. Voilà, le décor est maintenant terminé. Je vais souder les pattes de fixation sur le châssis. D'abord d'un côté... Puis de l'autre pour ce qui concerne les parties en fer c'est terminé je vais donc appliquer quelques couches de peinture spéciale fer en l'occurrence de la résine antirouille pour cela je vais utiliser mon pistolet pneumatique une fois peint et sec je prépare le châssis pour recevoir la main courante en bois je n'ai malheureusement pas de formation d'ébédiste et je n'ai que peu d'outils correspondant à cette spécialité. Aussi, je vais créer la crosse au bout de la rampe avec les moyens du bord. Je coupe et adapte des morceaux de main courante de façon à habiller cette forme. Je perce auparavant sur la crosse des trous disposés de façon à correspondre à l'emplacement de chaque morceau de main courante que je vais fixer. Je commence par un premier morceau. Toute la difficulté par la suite réside dans la prise de mesure pour que ces morceaux présentent un ensemble le plus parfait possible. Je fixe le dernier morceau de la crosse ainsi que la partie horizontale pour terminer l'ensemble. Je vais ensuite poncer à la main avec du papier de verre, surtout en insistant sur la crosse, pour abraser et réduire au maximum les aspérités. Et voilà, il ne reste plus qu'à la mettre en place. La voici en situation réelle. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtirsa maison.net ou bien bâtirsa maisonoverblog.com. La deuxième partie concernera la création de la rampe supérieure qui sécurisera l'accès à l'escalier.